Hey, hey, hey. La colère. Souvent, on est en colère. Des fois pour un rien, des fois pour des trucs bien plus, euh, comment on peut dire ça? Logique, hein? On y va! Salut l'ami! J'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien grâce à Dieu. Je vais te raconter quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Hum? Et la façon dont j'ai réagi. Et après, euh, je te montrerai euh, des versets bon, qui vont te faire comprendre comment il faut réagir ou comment il ne faut pas réagir. Je vais modifier certaines choses, mais euh, je ne modifierai pas la réaction et je ne modifierai pas euh, l'histoire même. J'espère que tu as compris. Hein. C'est pour éviter que quiconque se, se, se reconnaisse à travers cette histoire. Alors, depuis quelques années, je discute vite fait avec une personne, ok cette personne, on va l'appeler personne X. Ce pas des conversations profondes, ce pas des conversations non plus pas profondes. Hein. C'est juste qu'on euh, parle, mais ce n'est pas une personne à qui je confie mes secrets. Un jour, il y a eu un, un conflit. D'accord, Il y a eu un conflit où euh, personne X, elle, elle a fait quelque chose que ça ne se fait pas d'accord. Ça m'a blessée et je me suis dit, heureusement que euh, c'est pas une personne qui m'est indispensable ou comment dire c'est pas une personne euh, que je considère vraiment enfin je sais pas comment t'expliquer c'est pas, pas ma pote-pote <rire> un jour euh, les choses font que je crois cette personne X elle est entourée de ses potes hein, de ses amis et euh, là tous ses amis ils viennent sur moi je, ils viennent tous sur moi pour m'accuser ou... Comme si moi, je devais demander pardon à cette personne. La personne X, elle a commencé à... à tu vois, la locale disait que... Elle, elle s'est montée en l'air. Moi, je restais silencieuse. Je, je, en fait, je, je regardais le spectacle. <rire> je regardais le spectacle. Et je me disais quand même dans mon cœur, c'est dommage d'arriver là. Donc, euh, j'ai quand même appelé cette personne. Donc je l'ai appelée. On a discuté au téléphone. Et je lui ai dit... Euh, bien que je ne comprends pas pourquoi euh, tu m'as fait telle ou telle chose sache que moi vis-à-vis -vis de toi l'histoire est oubliée, euh, okay. les jours sont passés et puis je prie, j'ai dit Seigneur, bon, par exemple cette histoire là, j'ai dit Seigneur moi je ne comprends pas pourquoi de, de telles choses se sont faites alors que bah, moi je suis une personne, je fais beaucoup attention à ce que je dis à ce que je fais, je suis beaucoup beaucoup sous la réserve et des fois on me dit, très souvent on me dit que je suis très très très renfermée mais c'est parce que euh, je suis très observatrice, pendant que je priais j'ai compris que j'avais grandi et que j'avais su écouter le Saint-Esprit je t'explique pourquoi, parce que euh, comme je te disais avant, j'aurais pu lui répondre et j'aurais pu vraiment la blesser dans son orgueil et face à ses amis et là, c'est quand j'étais en train de, de subir tout ce que les gens disaient sur moi, c'est là que, en fait, j'ai senti qu'il ne fallait pas que je parle. Et du coup, je relevais plusieurs passages de la Bible hein, sur tout ça, pendant que je faisais mon culte. Dans Romains 12, verset 19, il est dit « Ne vous vengez point vous-même, à moi la vengeance et la rétribution, dit le Seigneur. » Donc déjà là, je me suis dit, seulement tu vois, tu peux me piquer, hein. Mais si jamais tu continues dans tes histoires, des, des histoires de gamins, moi, je ne me mangerai pas. Je laisse Dieu faire pour moi. Et crois-moi, ça va être plus dur. Dans Proverbe, Proverbe 19, verset 19, c'est marqué « Celui que la colère emporte doit subir les conséquences. » Tant que tu peux euh, passer dessus, passe dessus. Parce que je suis sûre que tu ne peux pas suivre les conséquences. C'est pas grave, si on pense de toi que tu es faible, que tu n'as pas de personnalité, que tu n'as pas de caractère, j'ai envie de te dire, tant que moi, vis-à-vis -vis de Dieu, tout va bien, ton avis, je suis désolée, mais m'importe peu. Ensuite, un passage, que j'ai aimé, mais j'ai aimé, parce que je me suis dit, ah, Caroline, vraiment, hein? Proverbe 28, verset 8, ça dit, les sages calment la colère. C'est qui qui a calmé la colère entre nous deux? Personne X, est-ce que tu m'entends? C'est qui qui a calmé la colère entre nous deux? C'est toi ou c'est moi? c'est moi, j'ai calmé la colère c'est la sagesse, <rire> je rigole ensuite, il y a un autre passage hé hey, frère, écoute tous les passages que je te dis là, hein. surtout si toi es quelqu'un de colérique. écris Proverbe 16 verset 32 celui qui est lent à la colère est mieux qu'un héros celui qui est lent à la colère est mieux qu'un héros si tu es lent à la colère, tu es plus fort que Superman. Tu es mieux que Superman, tu es mieux que Batman. Et euh, donc, le dernier verset que je voulais te dire, Proverbe 22, verset 24, ne fréquente pas l'homme colérique. Personne X, c'était une personne euh, que je voulais qu'il qu qui ait une bonne entente entre nous. Ok, je voulais qu'il y ait une bonne entente entre nous parce que personne X, c'était une personne euh, que j'allais côtoyer beaucoup. Et aujourd'hui, c'est. Ce n'est pas une personne que j'ai envie d'avoir dans mon sac d'amis. Je veux des personnes qui me mettent du soleil dans ma vie et qui me boostent, qui me, me donnent envie d'être meilleure chaque jour, chaque jour, tu vois. Je, je m'entoure de personnes positives. Je ne veux pas euh, autour de moi des personnes négatives. Je, je veux pas. La, la vie est déjà trop, trop, trop dure. Hein. Les, les informations sont déjà trop bien, trop lourdes. Pour que j'ajoute à tout ça des personnes qui, qui vont me bouffer le moral. Je suis sûre que tu as déjà été en colère dans ta vie mais je pense qu'il ne faut pas que tu gardes la rancœur, la rancune ou la rancœur. Je ne sais pas ce qu'il qu faut dire. Non, bon, voilà. <rire> Mais il faut que, que tu arrives à pardonner cette personne qui t'a blessé Quand tu pardonnes une personne... Parce que moi, par exemple, j'ai vraiment pardonné personne X. Et tu sais pourquoi je sais que j'ai pardonné personne X C'est parce que euh, quand je pense à la personne X, dans mon cœur, il n'y a aucune haine. Il y a plutôt... Beaucoup d'amour en fait. Personne X, quand je prie pour elle, des fois j'ai larmes aux yeux parce que je veux tellement que cette personne en fait euh, soit touchée par l'amour de Dieu. Et je pense que c'est là que tu peux voir euh, que tu as vraiment pardonné quelqu'un. C'est quand tu lui souhaites le bonheur et que tu lui souhaites bah, la plus belle chose qui peut arriver dans sa vie, donc de rencontrer Jésus, tu vois ou pas. La colère c'est quelque chose de, de normal. Mais il ne faut pas la cultiver, il ne faut pas la soigner, il ne faut pas la chouchouter, tu vois, la colère. Quand, quand elle vient, tu as le droit de te mettre en colère, mais tu n'as pas le droit de rester en colère. Ah, je vais l'écouter sous cette phrase. Écoute, hein. tu as le droit de te mettre en colère, mais tu n'as pas le droit de rester en colère. Ouais, ça va s'arrêter là. <rire> Bisous.